Bonjour mes élèves, comment allez-vous Est-ce que vous allez bien Je vous présente Méthode de français pour la classe de séance 1, c'est-à-dire deuxième année primaire. Je vous présente votre manuel L'arbre homo. L'arbre homo. Alors cette fois, on va voir Grammaire. D'accord alors cette fois, on va voir activité de langue, surtout grammaire, pour aujourd'hui. Allons-y, on va découvrir ensemble la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour les élèves, on va vers... Tout d'abord, quelques exercices d'entraînement. Après, je vais vous expliquer la leçon d'aujourd'hui. Alors, je suis tout simplement capable eh, d'identifier eh, les déterminants. Mm -hmm. Alors, euh, il nous demande ici de recopier puis relier chaque déterminant avec son nom. On doit tout simplement recopier puis relier chaque déterminant avec son nom. Le nom ici c'est paquet, figure, grand-père, mode, élève. Alors on dit le grand-père, aussi on dit le paquet, les deux à la fois. c'est juste le grand-père ou le paquet. On peut dire aussi ton paquet ou ton grand-père, d'accord Alors puisque ton c'est un déterminant possessif, et le c'est un article défini. Alors là, qu'est-ce qu'on dit La mode, oui. C'est bien, c'est génial. Hum, qu'est-ce qu'il reste L'élève. Puisque... Pourquoi L' apostrophe Parce que le mot commence par élève. Le nom commence par « et ». C'est une sorte de voyelle. Alors, les figures, puisque les figures, c'est au pluriel. Alors, on dit le paquet, le grand-père, ton paquet, ton grand-père, la mode, et l'élève, les figures. Alors, recopie les déterminants qui, euh, qui conviennent. Alors, on va changer un petit peu la sorte. Voilà. Alors, recouper les déterminants qui conviennent. Alors, alors, ici, soit le ou la. Bien sûr, je barre la. Ah, pardon, je barre le. On dit la mode. Elle se trouve 1 ou ce ou des. Alors, non, non, non, non, non. Tout ça, c'est faux. Alors, on dit des you D'accord Des you mmh, Mon, ça, une carte. Sa carte, on peut dire aussi. Sa carte ou une carte. D'accord. Euh, année. Mmh, les années, non. l'année, la, oui. Alors, on peut dire l'année ou une année. Mmh, mur. Mmh, le mur, un mur, quelques murs. Non, non, non, non. Soit on dit le mur, soit on dit un mur. Génial vraiment génial alors complète chaque déterminant avec un nom hmm. à vous de choisir alors exercice 3 c'est à vous de choisir il faut compléter chaque déterminant avec un nom de le la soit on dit le soit une ma des. choisissez n'importe quel nom mais il faut savoir que le c'est pour le masculin et ma pour le féminin et les pour le pluriel une pour le féminin des pour le pluriel son c'est un déterminant possessif masculin Emma, c'est un déterminant possessif féminin. Alors, c'est la même chose ici. Écrit pour chaque nom deux, euh, deux déterminants possibles. Deux termes possibles. Soit on dit, par exemple, euh, voilà, on peut écrire ici alors, une vie. Voilà, une vie. Alors, une. Alors, on peut dire une vie ou la vie. Alors, on, ici, on peut dire mettre un arbre ou elle a pensé l'arbre. Et ainsi de suite. Par exemple, la mère ou une mère. Le chien ou ton chien, ton loisir ou le loisir, ici une collection ou la collection, on peut dire aussi ta collection, n'importe. Recopie pour souligner les noms et entoure les déterminants. Alors Théo est parti à la pêche, c'est facile. Alors ici, il nous demande tout simplement de souligner les noms. Par exemple ici pêche, alors je souligne ces pêche comme un exemple. Voilà pêche. Voilà canne. Voilà. Par exemple, papy, mamie, etc. Et qu'est-ce que je vais faire après? J'entoure leur déterminant. Ça veut dire un petit mot qui, pré qui les précède. Mmh, je vois si par exemple un cercle ici. Là. Voilà là. Comme exemple là aussi, ça ah, son. oui, j'ai oui. oublié. Voilà, voilà. Et les autres aussi. D'accord Alors, c'est fini les exercices. Retour maintenant à la leçon d'aujourd'hui. Allons-y, on va découvrir la leçon d'aujourd'hui. On a fait l'exercice d'abord. On a bien compris. Maintenant, on va faire la leçon d'aujourd'hui. Alors, qu'est donc la leçon d'aujourd'hui Allons-y, on va découvrir ensemble qu'est-ce que c'est. Alors aujourd'hui, c'est grammaire facile pour ce 1 hein, pour les élèves de deuxième année primaire, là-bas outils. Hein. Le titre, c'est « Les déterminants et les noms. »« Les déterminants et les noms. » D'accord mmh. Alors, qu'est-ce que vous allez chercher Vous allez chercher tout simplement la page 32. 32. Ouvrez vos livres à la page 32, le titre c'est les déterminants et les noms, c'est un cours de grammaire facile, j'observe et je découvre d'abord, alors il nous demande de lire les phrases ci-dessous, ici, et complète-les avec les petits mots de la liste, les petits mots, ils ont dit, alors ils ont dit les petits mots, qu'est-ce que ça veut dire les petits mots ça veut dire un, ou ça, ou une, ou la, ou l'apostrophe, les, ou c hum, Je vois. Un, ou ça, ou une, ou la, ou l'apostrophe, les, et c'est. Ce sont des petits mots. On appelle aussi les déterminants. Mais ce sera entre nous. Alors, Farid a laissé carte chez lui. Hum, Farid, hum, on a déjà vu ça dans le texte. Alors, Farid a laissé carte chez lui. Hum, un, ou ça, ou une, ou la, ou l'apostrophe, les, ou c'est. Nico et Farid, oui, on a déjà vu ça dans le texte, oui, je me souviens, Farid a laissé cartes chez lui, mm, ses cartes, oui, ses cartes chez lui, il tire de poche rondelle, mm, il tire de ah, ça existe, cette phrase dans le texte, il tire, ça veut dire Farid, il tire de sa poche, voilà, mm, une rondelle, ça, c'est ce qu'on appelle un yoyo. Il tire de sa poche, de sa poche, une rondelle. C'est, c'est un yoyo. <rire> c'est un yoyo, euh, tout à fait bleu. Euh, très vite des yoyos, euh, les yoyos. Oui. Très vite, les yo envahissent la cour de l'école. Très vite, les yo envahissent la cour de l'école. Alors, je répète, Farid a laissé. Oui. Très bien. Ses cartes chez lui. Démoniaque. Farid a laissé ses cartes chez lui. Il tire de sa poche une rondelle. C'est un yo-yo. Très vite, des yo envahissent la cour de l'école il mmh, y a des questions. Recherche et celui les noms des phrases si-dessus. Si-dessus, ça veut dire ici. Si-dessus. Mmh, Alors, au-dessous, c'est ici. Si-dessus, c'est ici. En oh, haut, ça veut dire. Alors, recherche et celui les noms des phrases ci dessus Hum, le laisser. À Alessé, c'est un verbe. il mmh, tire, c'est un verbe. Alors, qu'est-ce qu'on dit euh, oh, Carte, oui. Carte, poche, rondelle, yo-yo, yo-yo avec S, cours, école. Oui, j'ai gagné. Carte, poche, rondelle, yo-yo, yo-yo, cours, école. J'ai gagné cette fois. Alors, où sont placés les mots que tu as ajoutés Où sont placés les mots Est-ce que c'est avant ou après Les petits mots Bien sûr, c'est avant. Avant les, avant les noms. Alors, ça ici, ça existe, avant hein? Pardon, ces cartes, c'est, ça existe, hein? C'est avant. Sa poche, c'est avant. Une rondelle, c'est avant. Ah, you, you hein? C'est avant, you, you, Alors, où sont placés les mots que tu as ajoutés? J'ai ajouté des mots, mais, mais, mais ils sont avant les noms. Avant les noms. C'est pas après les noms, mais avant les noms. Avant les noms, c'est pas après. Attention. Alors, oui, oui, oui, oui. Ces mots s'appellent des déterminants. Oui, oui, ils s'appellent des déterminants. À quoi servent-ils? C'est une question un peu difficile pour moi. À quoi servent-ils? Alors, lorsqu'on dit, par exemple, une carte, ça veut dire que le nom est au féminin. N'est-ce pas mm -hmm. Lorsqu'on dit par exemple une poche, c'est la même chose, c'est un nom féminin. Et un yo-yo, c'est un nom masculin. Et des yo, -yo c'est un nom au pluriel. Alors, ils servent à déterminer le genre et le nombre. Le genre et le nombre. Ça veut dire tout simplement masculin féminin pour le genre. Et le, le euh, singulier pluriel pour le nombre. Voilà. Ces petits mots s'appellent les déterminants. Ils déterminent le genre ou le nombre du nom. Ils identifient le genre et le nombre du nom. Soit le masculin, soit le féminin, soit le, pluriel, le singulier ou pluriel. Dernière question pour comprendre bien cette leçon. Un des noms du texte n'a pas de déterminant. Que peux-tu en dire Un des noms du texte. Farid. Oui, Farid, c'est un prénom. C'est comme Nico. Mais Farid, c'est un nom d'un garçon. Oui, il s'appelle Farid. Moi, je m'appelle Youssef. Et toi, comment tu t'appelles Hein Tu t'appelles comment Oui, c'est un nom propre. On a dit vu ça. C'est très bien. Vous vous souvenez des noms propres et des noms communs un des noms du texte n'a pas de déterminant, que peut-il en diluire Alors Farid, il n'a pas de déterminant puisque c'est un nom propre. Alors j'ai bien révisé les autres leçons qui sont précédentes. Voilà, c'est tout pour le moment, merci.